Alors, c'est tout de même le, le déjeuner de l'Organisation de la francophonie avec euh, madame Louise Mouchikiwabo, qui est... Donc, en fait, le temps passe très très vite, parce que je, je viens de réaliser que euh, Louise Mouchikiwabo est secrétaire générale de l'Organisation depuis maintenant trois ans. Ça passe incroyablement vite. Et nous avons, ensemble, décidé d'avoir une conversation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 intéressé d'autres nations qui les, qui les ont euh, rejoints, donc à l'origine, euh, trois hommes africains et un cambodgien, euh, le président Sédar Senghor du Sénégal, le président Mani Diori du Niger, le président Abi Bourguiba de Tunisie et le roi Norodom Sihanouk. Et ils se sont dit, finalement, nous allons prendre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 Encore une fois, nous devons tout faire assez, assez vite. Parce que Le mieux qu'on puisse faire dans une session comme ça, c'est donner un petit peu l'appétit aussi à un certain nombre de personnes qui ne connaissent pas la francophonie, de regarder de plus près. Je vous propose de prendre deux questions, une en français, une en anglais. Et je vois déjà deux mains, mais j'aurais bien aimé voir une, un, un Africain. Euh, poser euh, une question. Alors, c'est Daniel, un hein, sec que je vois. Voilà, c'est pour. Ça, ça, il est, il est, il est israélien et se sent euh, ici comme chez lui. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Euh, Thierry, tu as commencé par dire que l'organisation de la Francophonie est une organisation euh, éminemment politique. Je viens donc d'un pays, Israël, qui en subit les tristes conséquences puisque Israël, comme vous le savez peut-être, euh, ne fait pas partie de la francophonie, même si euh, le pourcentage de francophones en Israël euh, dépasse de loin celui de certains pays euh, membres. Et vous, madame la présidente, vous avez euh, justement euh, signalé les changements qui euh, font que euh, mon ami, le professeur Ambinovitch et moi, sommes venus par un vol direct de Tel-Aviv à euh, Dubaï. Euh, Pensez-vous qu'il est possible que votre organisation trouve un moyen pour euh, permettre à Israël d'accéder à votre organisation, même si, quand j'étais ambassadeur d'Israël en France et que euh, les compatriotes français euh, juifs me faisait euh, me lamenter sur euh, le fait que la francophonie n'acceptait pas Israël, j'avais tendance à leur dire c'est plus le problème de l'organisation de la francophonie que celui d'Israël. Hmm. Alors, est-ce que je le pense Oui, je le pense. Qu'est-ce que ça prendra Je crois que c'est ça la question. Euh, le, le monde multilatéral a, a, a beaucoup d'avantages beaucoup de, de bonnes choses, mais c'est aussi un monde assez particulier euh, dans la manière euh, dont les décisions se prennent. Euh, vous savez bien, euh, si on prend que l'exemple des, des Nations Unies, il y a des décisions qu'on peut faire passer rapidement dans l'Assemblée générale où le monde entier est représenté. Que au Conseil de sécurité, qui est un club de cinq pays euh, permanents et, et dix pays euh, qui, qui qui sont là à, à base rotative. Et donc, le fait que euh, Israël mérite d'être membre, au moins observateur, dépend des relations entre Israël et certains des membres de l'organisation, c'est-à-dire les décideurs qui euh, font obstruction depuis, depuis un, certain, un certain temps. Tout comme Israël, récemment, a fait des avancées importantes, par exemple dans cette région. Et donc, je le crois, euh, mais ça dépendra de, des avancées. Vous savez qu'au au niveau de l'Union africaine aujourd'hui, le prochain sommet de l'Union africaine, il y aura un grand débat sur le fait que Israël est redevenu membres observateurs de l'organisation. Les règles disent que si un pays a des relations avec une quarantaine de pays, je n'ai plus les détails, automatiquement. Euh, Est-ce que c'est si automatique que ça Je ne sais pas. Parce qu'il y a l'opposition au niveau de l'Union africaine. Et donc, c'est des débats éminemment politiques, mais qui ne dépendent que de quelques membres de ces organisations. Voilà. Bien, je crois que c'est tout à fait clair parce que euh la politique, ça a de nombreuses facettes et c'en est une. Et c'est tout le problème de la relation entre le court terme, le moyen terme et le long terme. Euh, il y avait une deuxième main que j'ai vue se lever par là-bas. Bon. Est-ce qu'il y a une autre question Oui, je vois une main. Hein, aussi, je... Oui, c'est. Oui, oui, c'est. Euh, monsieur Andrews, je crois, non Ah, ben, tu peux parler en anglais, hein. c'est permis. Qui le monsieur Il un journaliste, un ah, économ économiste. Okay. Fantastique. Merci. Fantastique. Euh, peut, vous me permettez, euh, madame la présidente, de poser une question avec un accent britannique vous pouvez parler en anglais aussi. Non, non, pas... non, je, non, non, est... je peux toujours est... essayer dans la langue de On Molière. est dans une francophonie très décomplexée. <rire> Mais j'avais toujours l'impression que la francophonie était une, une organisation plutôt culturelle et pas mm -hmm. politique. Mm -hmm. Si c'était vraiment culturel, mm. est-ce qu'il y a une compétition, même une guerre culturelle entre la francophonie et l'anglophonie si ça c'est le cas, est-ce que vous êtes en train de gagner ou de perdre Ou oh, c'est euh, euh, une stabilité permanente Merci, et c'est une plaisanterie, hein ce n'est pas tellement sérieuse. Oui, je ne sais pas si j'ai bien saisi la question. Donc une, une guerre entre qui et qui, l'anglophonie et la attends, francophonie si je, je, vais, si, je, je vais reformuler euh, ce que j'ai compris, on va être, comme ça on va voir, c'est que en reprenant l'aspect dimension plutôt culturelle, ouais. mais c'est est-ce que nous, nous, c'est-à-dire les francophones, ne sommes pas en train de perdre C'est ça, c'est ça la question. Oui, euh, au fond, oui, c'est ça. J'ai essayé de faire la question avec plus de subtilité. Oui, ben, oui vous, vous, avec plus de subtilité, et moi avec plus de clarté. Vous avez tout à Exactement. fait raison, Monsieur le Président. <rires> Thierry. Alors, euh, moi je ne pense pas, et, et c'est pour ça que j'ai voulu me présenter à, à ce poste de secrétaire général de la francophonie, je, je ne pense pas du tout euh, qu'il y ait une guerre entre une, une culture anglophone et une culture francophone. Je pense que sur le plan culturel, il y a un esprit beaucoup plus commercial, euh, beaucoup plus « business » dans l'anglophonie. Est-ce euh, que, euh, du point de vue euh, culturel, euh, euh, les francophones euh, sont ou pensent qu'il y a une certaine compétition euh, Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je, je, je D'ailleurs, c'est la même chose pour la langue française. La langue française aujourd'hui s'inscrit dans un monde largement globalisé anglophone, ça c'est la réalité, mais je, je crois que la, la francophonie a sa place dans ce monde linguistiquement diversifié. On ne doit pas nécessairement euh, voir euh, le monde anglo-saxon sur le plan culturel ou autre, comme un ennemi qu'on va combattre, on, on coexiste, on, on est différent. Euh, moi, je combine les deux mondes parce que j'ai vécu plus de 22 ans aux États-Unis d'Amérique, j'ai fait mes études là-bas, j'ai une maîtrise en langue française d'une université américaine. Donc, je, je ne suis pas du tout, j'ai grandi très francophone, après j'ai appris l'anglais, je pars swahili parce que je suis de l'Afrique de l'Est, un petit peu. Et donc, je, je ne pense pas du tout à en termes de compétition, mais plutôt en termes de différence. Et en termes de différence, euh, du point de vue, euh, euh, je dirais même idéologique, euh, la, la culture dans le monde francophone et la culture dans le monde anglophone, on le voit à, à, à travers euh, les pays euh, membres de la francophonie, ou les pays francophones et les pays non francophones, par exemple sur le continent africain un pays euh, anglophone comme le Nigeria, qui est entouré de pays francophones, mais la différence est très claire. En même temps, c'est des pays voisins, ils ont des relations très étroites, des liens de sang, etc. Mais, mais il y a toujours un, un feeling francophone et un feeling anglophone. Je ne pense pas du tout en termes de compétition moi-même. Bien, merci beaucoup. Je, on va être obligé de, de s'arrêter parce qu'après, il ne reste que 20 minutes pour la fin du repas. Et, il va falloir, et ensuite nous avons euh, euh, Joseph Borrell, le haut commissaire euh, européen pour la politique étrangère et vice-président de la Commission européenne. Mais euh, la question de, ou la remarque de, euh, de John Andrews nous permet aussi de rappeler la vocation de la World Policy Conference. Parce que d'abord, vous remarquerez qu'elle s'appelle la World Policy Conference, c'est-à-dire que nous which, lui avons donné... Comment et eh bien, il n'y en a Conference. pas. Et c'est ça l'astuce. Et c'est ça l'astuce. Il n'y en a pas parce que ce que j'ai voulu faire, mm. en fait, c'est, c'est un peu partie de nos slogans. C'est euh, une conférence internationale, mais mm. qui regarde les choses du point de vue, on va dire, des États les « middle powers », les États moyens. Il y a une vaste catégorie. Des... Ça n'est dirigé contre personne. Ce n'est évidemment pas dirigé contre les États-Unis et ça n'est même pas dirigé contre la Chine, si je puis dire. Ça n'est dirigé contre personne. C'est l'idée de regarder le monde avec de nos propres manières. Et c'est pour ça, par exemple, dans nos panels, vous l'avez constaté pour le dernier panel trans transatlantique au sens large, euh, nous avons tenu à mettre une grande diversité de personnes qui représentent des points de vue très différents. Euh, pour ne pas donner un point de vue de fausse unité, on n'est pas à la conférence de Munich euh, sur la sécurité. C'est un autre esprit. Voilà. Je et je du crois conseil, que la... Comment je suis membre du conseil. Oui, mais toi, tu es membre fort, de tous les fort, fort, conseils. Fort, mais je, tu pourrais... <rire> tu pourrais non, non, mais bien sûr. Et, et, et c'est très bien. c'est une, une toute petite parenthèse d'une seconde. Quand oui. j'ai ma première participation à la conférence de Munich, j'ai dit à, à l'ambassadeur Ischinger que je ne me retrouve pas parce que c'est un monde d'hommes, de blancs, et d'Américains et, et d'Européens. Je, je, et je ne suis ni l'un, était... ni l'autre, ni l'autre. Elle est essentiellement, Louise, allemande. Demande la Karl Kaiser et c'est <rire> très bien. Mais non, c'est normal, c'est à cause de l'histoire, de la guerre. Oui, bien Tout, sûr. Donc on a une grande diversité. Oui, bien sûr, mais mon argument euh, qui reste, c'est qu'on ne peut pas parler de sécurité, que ce soit pour l'Amérique, que ce soit pour l'Allemagne, sans avoir un regard sur le monde. Impossible. Je, je voilà. comprends, je, voilà, je, mais je pense que euh, c'est pour ça que j'aime beaucoup la World Policy Conference, parce qu'il y a un monde d'une part, il y a un autre monde d'autre part, il y a tout un monde entre les et deux. Voilà. Et je pense que la plupart d'entre nous appartenons à ce monde entre les deux. Exactement. Et bien ça va être le mot de la fin FIN. Et maintenant, les mots, m -A u x de la fin, F-A-I-M. <rire> voilà. Merci. Merci Thierry. Merci. Fantastique. Merci. Merci. Merci.